Alors, voici une vidéo qui vous présente comment faire jouer, par exemple, de la musique à l'aide d'un piano et la carte de Mickey Mickey. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu ma programmation à l'écran, j'ai branché ma carte Mickey Mickey et j'ai dessiné ici six notes de piano. En réalité, je vais en utiliser seulement cinq. Alors, si je prends de ma main gauche la note de musique en tenant le fil vert de la mise à la terre pour fermer mon circuit, je peux donc actionner la flèche par en haut. À droite, en bas, à gauche, et j'ai programmé l'espace. Alors, je pourrais composer ma mélodie en jouant. J'aurais pu relier aussi directement mes touches, mais j'ai choisi, pour avoir un meilleur contact, de faire un petit espace en bas et de relier mes fils, mes petites pinces crocodiles, directement à ces pinces-là. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir pour l'expérimentation, entre autres avec le piano.